Ils ont des rouleaux de printemps et en fait ils ont enrobé le cellophane. Sont... Moi j'ai pas envie de manger ça. Maintenant, jeudi 7 juillet, 14h15. On part de Madrid et on va vers Medellín en Colombie. On arrive à 10h30 ce soir, heure, heure colombienne. Ce sera environ minuit. Et voilà, on vient de décoller. On est content. On n'est pas tout à fait euh, en dessous des nuages. Et... Là on est aux douanes. Bon voyons le verre à moitié plein, on a déjà fait tout ça. Je ne vous montre pas les tronches des enfants, c'est un petit peu prohibitif. galère l'air. J'ai l'air. J'ai l'air. chercher. Voilà. J'ai l'air. J'ai Nous sommes dans le téléphérique métro-câble de Medellin. Et là, euh, il, faut, il faut juste patienter. C'est mon premier téléphérique. Le métro-câble. Je suis dans la forêt tropicale Non, c'est pas vrai, je suis dans une reproduction de forêt tropicale dans le parc botanique de Medellin. Alors on est ici sur la place Botero qui est un botero, c'est un sculpteur de Médellin qui vit encore aujourd'hui, qui a 90 ans Donc la place Botero, euh, elle se situe au, en plein centre de Médellin. Euh, ici on est à côté du Palais de la Culture et on est à côté du Musée d'Antioquia Et donc Botero, il a fait des sculptures très caractéristiques en bronze Épuré et sont vraiment son sa, sa pâte et de réaliser des sculptures toutes grosses, que ce soit euh, euh, exagérément grosses, que ce soit des personnages, des hommes, des femmes, toujours très gros, mais aussi des animaux. Euh, des jeux. Il, y a, il y a un cheval, un chien, tout le monde est très gros et tout le monde aime beaucoup vos ici à Béleil. Aujourd'hui, j'ai découvert un nouveau fruit qui s'appelle la mangostine. Et C'est stronge, bon. Euh c'est ah. drôle, mon bon.